Je suis membre fondatrice de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Je suis là depuis plus de 25 ans euh, au service de l'égalité. C'est la première association féministe dans le Maroc qui plaide pour l'harmonisation des lois avec les conventions internationales et qui plaide aussi pour une égalité effective dans tous les domaines politiques, économiques, sociales, euh, civils et, euh, et culturels. La question de l'égalité, ce n'est pas une lutte occasionnelle, ce n'est pas une lutte pendant une journée internationale, mais c'est une lutte au quotidien. Moi, je suis la coordinatrice du mouvement pour la démocratie paritaire. C'est un réseau qui a été créé depuis 2005. Il a été créé pour faire de la question de la parité et l'accès des femmes aux postes de décision une réalité. La question des droits des femmes, ce n'est pas une question...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 Les féministes ont fait beaucoup de choses par rapport à la réalité des femmes. Ils ont créé une histoire des de, de femmes, mais cette histoire n'est pas assez visible. Et on aimerait que l'histoire des femmes soit visible pour que les gens commencent à dire que, euh, aussi au Maroc, il y a des exemples de femmes féministes qui peuvent euh, influencer d'autres euh, femmes à travers le monde.